Ce matin, chez moi, oui, parce que j'aime bien m'aérer, flâner dans les couloirs de ma demeure. Bref, un instant, j'ai cru qu'il y avait un renard écrasé sous le lave-main des chiottes. Mais c'est quoi cette odeur de merde Il m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il manquait un truc sous le lavabo. Et c'est en regardant la chaîne de Papa Bricole que j'ai trouvé la solution. Non. Oh. Je t'ai il n'y a pas de solution sur sa chaîne. Le mec te dit qu'il y a des tuyaux et c'est formidable, faut les coller ensemble pour que ça fonctionne. Oh la pas de blague Non mais c'est vrai, à la vie des tuyaux comme ça, j'ai cru un instant qu'il fallait que je les scotche entre eux pour que ça fuit plus. Bref, t'as compris C'est pas chez Papa Bricole que j'ai trouvé la solution. En revanche, en faisant une recherche très sérieuse sur le net, je me suis vite rendu compte que pas un plombier n'avait réalisé une vidéo sur les siphons à coller. Bah oui, tous ils sont là en train de t'expliquer comment changer un siphon, mais le truc en magasin qui a la même dimension que l'autre en fait un gosse qui sait monter une merde de Kinder Surprise peut faire de la plomberie à ce niveau-là. Et qu'à regarder les moyens mnémotechniques que les ingénieurs en eau usée ont inventé pour que Marcel le plombier et Sarah puissent ne pas se tromper entre l'eau chaude et l'eau froide. Bleu, pas froid. Rouge, chaud. C'est chaud. Ah pas touché rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Moi c'est pas ce que je pense. Quoi tu veux couper le rouge Allez plus sérieusement voici le tuto de Dr alors je ne sais pas pourquoi j'ai un lave main sans siphon en revanche sans avoir fait de hautes études de plomberie hein, j'ai bien compris que c'était la cause des remontées d'odeur le lave main est juste à la sortie de mes shots, mais comme j'épise souvent dehors bon oh, je sais pas pour m'aérer peut-être alors euh, je n'avais jamais senti cette odeur de rognon avarié pour commencer j'ai acheté tout plein de tuyaux de raccords de coudes et de colle comme ça si j'en ai trop j'irai me faire rembourser après j'ai présenté le siphon et mon intelligence intérieure a fait le reste comme ça ça va pas là euh, non plus Ah tiens il y a pipi qui vient Bon là comme ça, euh, ça Écoute ça devrait aller hein. Ça y est Je sais comment je vais faire Alors je vais prendre la mesure des raccords etc Pour couper ce qui existe déjà à la bonne dimension Parce que comme tout est collé J'ai pas le droit à l'erreur Si je veux pas péter tout le mur Et refaire du raccord dans la cloison Un petit peu de lumière Ça va t'aider à y voir plus clair Oui parce que moi du bricolage comme ça Si, si tu veux je peux le faire dans le noir sans problème hein. Ah bah non pour couper le tuyau intérieur, j'ai utilisé une scie égoïne. Mais comme il fallait enlever le meuble, la vasque et accessoires en toute la tuyauterie d'arriver l'eau, bleu, à ah, froid, rouge, chaud, c'est chaud, à ah, pas toucher rouge. Alors j'ai pris ma scie sauteuse, c'est plus simple. Oh, regardez la belle scie que voilà. Lien un en descriptif, on va pas se gêner. Après je te ferai faire un tour de mon jardin, tu verras, j'ai une boîte aussi au fond du jardin. Je mettrai le lien à bien sûr. Une fois coupé, j'ai poncé pour créer une petite accroche et nettoyer la tuyauterie. Un coup de chiffon, et on est bon. Attention à tes couilles, docteur Macouille. Et il y a pipi qui vient. Je vais faire semblant de présenter chaque élément pour voir si tout est bien coupé à la bonne dimension. Puis faire semblant, c'est déjà un peu être plombier. Allez, c'est le moment de tout coller. Et là, fais-toi plaisir. Oh. Euh, attends, euh, qui n'a pas fait ça au moins une fois dans sa vie hein? Bon, on en colle, on emboîte, on nettoie, on sniffe. On en colle, on emboîte, on nettoie. On en colle, on emboîte, on nettoie. On en colle, on emboîte, on nettoie. On en colle, on emboîte, on nettoie. On en colle, on emboîte, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on nettoie. Oh j'avais encore envie. Maintenant que j'ai fini, il est temps de ranger et de jeter l'ancienne tuyauterie. À moins que tu veuilles faire un peu de musique avec. Ou te le mettre au cul. Au revoir.